Allez, dis ce que tu avais à dire, il y a voulu que je lance le vlog. Ah non, mais ça commence, il faut bien qu'on est là pour travailler. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Voilà, on est parti. On est parti, tu m'as fait attendre une heure et on est parti. Non, les gars, j'ai abusé là, vraiment. On a rendez-vous avec Arthur Gens euh, pour faire une séance épaule. Euh, non, donc, là, pec épaule. Pec épaule Ah, on a changé comme ça Bah ben non, c'est pec épaule. Ah, donc t'as pas suivi la conversation Bah ben, non. Il a envoyé un message hier, il a dit on fait épaule. Ah, bon, on fait épaule, ça me va aussi. Il hein, a dit bien. tout sauf les pecs. Ça fait chier. Ouais, ouais. Ça me fait chier. Ouais, je vais attends. faire un exo quand même, moi. Mais bon, quand il arrive, il sera plus gros, gros. Non, je vais faire tout congestionner. Même mon. Hein <rire> bon, bon c'est parti, on prend la route. Attends, montre-leur, on part deux jours, les gars. On, par... la ouais, on, a la voiture est on a pris genre. Euh, bah, c'est rempli derrière, rempli dans le coffre. C'est trop, c'est n'importe quoi. Dans le coffre, il y a deux gros colis de QNT parce qu'on va aussi voir un abonné qu'on va surprendre. Donc là, ce qui paraît, il est fan de nous. Euh, et on lui a amené plein de compléments alimentaires QNT. On va lui faire la surprise. Quand il va rentrer chez lui, on sera avec sa meuf et tout. Hein Hein Mais <rire> t'as ouais, toi bah, est ouais. est Non, non, non on sport, est avec... Hein. avec personne. Bon, elle est peut-être déjà sortie la vidéo là. Donc euh, allez voir ça, c'est là. Sinon, attendez un peu, ça arrive. On est parti faire un fit. Tout le monde est parti au coiffeur. Ouais. <rire> On part gérer un mec carrément. Pour la vidéo avec Arthur, je serai pas 7, les gars, mais c'est pas grave. non, non pas plus, grave. mais on s'en bat les couilles, c'est pas grave. On sera prêt pour le fit Et ça, Évidemment. les body -time, vous inquiétez pas. Évidemment. Je crois que j'ai tout dit. C'est bon Ouais, c'est nous, on dévient comme un truc. Encore <rire> Vous avez vu, il râle tout le temps. Carreur d'essence. On n'a rien rempli, hein. attention. Hein. On n'a rien rempli, on a la moitié. Ouais. Bon les gars, il nous reste encore une heure et demie de, de route là Ouais, et on arrive au pute. C'est pas ça? Ah ouais, ça, non, fait une, hein. ça fait une semaine que je me suis pas entraîné au cas où les doigts. Bien. Parce que je sens que ça va comparer mon physique, le physique d'Arthur, le physique de Pimousse. oui. oui je, je, me préparé, Pimous, je me suis pas préparé, d'accord? Je me suis pas préparé. Qu'est-ce que t'as fait pour. T'as pris combien de stéroïdes toi? Vas-y, t'as pris quoi pour. J'ai euh, tiré la rétention d'eau, c'est tout. Je me suis arrangé ah. pour essayer de faire un truc. Bon, Mais je... ça va pas marcher comme ça. Là, temps. je sens qu'il y en a un qui va vous impressionner. Bon, Mais j'espère, moi, que je vais pas vous décevoir. Vous avez vu parce comment que... il est frais Moi j'ai pas coupé l'eau là, là je suis un petit cappuccino tranquille. Non, en tout cas la séance elle sera euh, complète sur la chaîne d'Arthur normalement, donc les gars n'hésitez pas à aller voir ça, on l'a pas encore vu. Et on se retrouve directement à la salle, on ira... Euh... Donc on a rendez-vous euh, Maison Alfort à On Air ouais. à 15h, une vraie salle, une vraie salle de vrai Rajel. Donc les gars restez là parce que on vraiment la salle Alfa, est, Alfa, est de énervée. De On peut pas dire que c'est ouais. l'argent des abonnés là, c'est ton ouais, argent. ton argent là. Pourquoi J'ai oublié la carte. J'ai <rire> oublié la carte Non. Avant de partir, je lui ai que ça me vient après la carte de la société. Non. Ah bah, elle est où la tienne Pay. Elle est où la tienne Pay. Elle est où la tienne Moi je t'ai demandé. Ça ça veut dire, elle est où ta carte Quand tu m'as dit oui, je l'ai, je me suis dit bah, c'est bon, je prends pas la mienne. Dans tous les cas, il faut que tu aies ta carte aussi. Voilà. Il va rincer. Tu vas rincer Arthur. Hein, Arthur, t -il, t il mange beaucoup. Je rien vais rien rincer. Arthur, on ouais. devait t'inviter là, on ça va au leader, on va acheter voilà, des baguettes et t'inquiète. On en est en retard, c'est très grave, <rire> c'est très grave, moi j'ai même pas joué aujourd'hui. Sérieux Rien, j'ai pas eu le temps. Je vais mettre les appareils en charge, euh, je, je me suis demandé si je devais aller m'entraîner, j'ai failli partir à la salle, alors qu'on doit s'entraîner tout à l'heure. Bah, sérieux je suis allé non, faire des ça coupes, ça, ça, je, me suis lavé, je me suis préparé. Non mais après c'est parce que moi c'est mon travail de jouer. Non, <rire> non justement c'est mon travail. On ressemble à quoi À des saucisses. Bon, il est où le David Led français non, ah, on n'a pas de place, on est dans la grosse merde parce qu'il y a des fils de pute qui prennent des doubles places. Connard. Ah, j'ai supporté ça toute la route. Hein. Il a traité tous les Parisiens, les gars. Allez passez votre permis. Hein. Ouais, voilà, c'est vrai, passez votre permis, parce que là, ça devient grave. Tu là Ouais. On est bien arrivé. bien arrivé les gars. Direction honor. Non il n'y a juste pas de place. C'est la merde pour se garer à Paris. Mais là on va rejoindre Arthur. Alias le David Leeds. On attend Arthur. Donc pour une fois c'est pas nous qui sommes en retard. On est en retard, mais lui il plus en retard que nous. D'avoir des origines italiennes aussi. Et ce qui est bien c'est qu'on a croisé un abonné. A vie de ma mère, on est connu à Paris. Il nous a dit quoi Il nous a dit quoi Vas-y, explique moi Un abonné, on s'attend à ce qu'il nous dise Ouais, bien ce que vous faites. Il nous a dit Bon, ici, vous montrez pas votre zizi et vous venez pas en Mario Luigi. Hein. Voilà. voilà, la communauté qu'on a créée. Hâte d'être au salon du finesse quand même. Rendez-vous en septembre, les gars. Venez au salon. Ça va être ouais, Là, torse nu, écorché. Bon, les gars, là, je suis avec euh, Arthur. Pimousse, il m'a cherché une carte SD, on a oublié. Et j'ai en train de lui demander de garder son manteau parce que je veux qu'il débâche quand il y a Pimousse. Parce que Pimous vous connaissez, il veut toujours être le meilleur et tout. Et il appréhende un peu le... La... Il est meilleur, pour moi, il est meilleur pour moi. Et là il l'a vu rentrer, la première il chose qu'il a dit c'est... Ah oh, ça va il est petit, du coup il se rassure là tout doucement. Mais on va voir dès qu'il va enlever le, le manteau, la veste et tout. Non, je pas, attends, je tout, nul, tout nul. Exactement. Vous vous mettez tout nu là ou quoi Non non, je sais, on va attendre la fin de séance. En calme, tu... <rire> Pourquoi non. hors caméra vous parlez pas ici on parle pas, non. <rire> Oui, il y en a un qui a dit Ouais, je connais bien. Euh... <rire> Alors, on n'en connaît rien. Maintenant c'est. Ça... <rire> bah oui, c'est bien. c'est bien. que c'est ta charge de travail, ça. Bon, les gars, c'est mon échauffement. Là, je reste en statique 4... 30 secondes. Compte. <rire> et pendant 30 secondes, reste sur la vidéo et me like, hein, surtout. C'est pour toi, je. Il le va prends. jamais rester 30 secondes comme pas. ça. Non, là, il a quitté, il est parti chez Body Time, ouais. Ça va le faire, ça. C'est tout oh, On met plus lourd. Oh, Moi, je m'arrête. C'est bien, bien rattrapé. Ils bien rattrapé. remontés à monter. Calme-toi. pas mal. Il passe à combien, là À 44. 44, et toi, t'avais fait 40. 40. Donc, les, les gars, là, concours de beat, ils sont en train de se chauffer hors caméra. Qui va mettre le plus lourd C'est Arthur qui passe en premier. S'il fait 6 reps, il va falloir que Pimou surfa suite. Vous voulez qu'on fasse un concours de beat vraiment si Il tu mal dormir. Si tu vas faire comment Fais pas un Vous concours de beat-tech, moi. Est oui oh, Bah oui. Moi, les gars comptent. C'est juste compter. pour gagner, aussi. Cha bah, Cha voilà, chaque rep compte. Vas -y. Vas -y. Allez c'est monté continue gros, c'est de l'incliné gros, c'est plus du militaire. Ah. 7,5 7 7 7 7 il a fait combien de rêves Arthur 7 7 donc tu dois en faire 12 pour le battre j'aurais dû pas rester, pas rester à 98 kg là où ma mère casse les couilles c'est bon allez montre ouais. la bête allez -vous. Oh. Ok. Ouais, je te ferai un vrai plan là. Waouh. Je m'entraîne jamais avec autant. Jamais. C'était pas mal là. Hein. Je tourne à 36, 38 max. Arrête. Comme <rire> Ma la capuche. Dark oh. Ah les étoiles. Dis-moi qu'après on descend. Il en a fait 7. Allez allez Il en a fait 7, allez. Ça va finir sur le crâne tout ça. Non mais moi je travaille en statique. Je travaille en statique. Ouais, C'est lourd. Il y en a qu fait combien il y en a fait 7 hein. Ah, il prend des Alors on se fait battre par un petit jeune. Quand vous le savez, la référence, c'est moi. Je suis naturel. Il fait plus que moi. Il est dopé. <rire> c'est lui qui fait ça. Bah À ton avis, à cause du qui Allons-y. Ah, je le fais aussi. À cause du qui fait ça À cause du qui fait ça Je le fais aussi. À donc, cause du qui fait ça je a cause fait ça Je le fais pas. Je le fais aussi. À cause de T'es d'assassin. Explique un peu. Là, on fait séance normale bon, fait et à la toute aller. fin, tu prends très léger et tu vas chercher 50 répétitions et ça brûle. Ah. Et ça c'est oh. by Arthurians. C'est pas by moi et c'est pas by euh, hein. C'est by les potes du <rire> Ouais, ma vie. <rire> moi, je reviens plus à Paris. Hein. Non, bon, bon les gars, on s'approche bon, de la fin de toi, séance. Toi, ils sont pas encore tout nus, c'est pas normal. Enfin, ce qu'il dit là, il a raison, il a raison. Non. Toi, une... oh, Moi, j'ai un stringers. J'ai un stringers. Ah, voilà, tu vois. Je pissais, j'ai un mais il va revenir un stringer Là, il est parti chercher les. Que, non mais faut en en il met il tenu, hein, faut mettre tout bah nu, il, il est bien, il est massif. Il aura une grosse naine lui. <rire> il, est énorme, il est énorme, il est énorme. Ah j'aime bien manger moi. Ouais. J'aime bien manger. Hein. Ouais je vais rester habillé en fait. Ouais. Ou sinon on, on, est met... bien. on peut enlever le pull mais on se met pas à côté. Non je reste habillé moi. <rire> On est bien habillé. Il fait super froid ici je trouve. As les claviculettes sont ultra larges. Euh, je ça peux pas vu mon pull. T'as quoi en dessous Voilà, congestion gros. Oh ça un... Faut m'aider les gars. Non, mais... Arthur. Regarde, il est obligé de le déshabiller entre hommes. Voilà, on va bien filmer Alors, ça par contre. J'ai réalisé le fantasme de Pimous, Arthur m'a déshabillé. Ah ouais. <rire> tu l'as entendu <rire> Chaque moi. <rire> <rire> ça fait une semaine il manque un poids et je mange. Ouais, je <rire> c'est bizarre non c'est bizarre hein, justement bizarre Mathieu hein. ou pas on a des doutes <rire> validé je peux te filmer ou pas non. je peux te filmer non. ouais un, un abonné, abonné ou bon les gars ah ouais, on abonné ouais on a croisé abonné. un labo FF qu'est-ce qu'il pense du jeu physique de Pimousse magnifique mais non Magnifique, non. magnifique il veut ton zizi il a dit il veut ton zizi 20, 50, 50. <rire> Arthur, petit... Il oui, yes. un... un... un... de quoi <rire> Il m'a attaqué. Ça le Arthur, oh, petit mais... résumé de la chef de Pimous. Il m'a attaqué. C'est un, un gros menteur. Il, attaqué, mais... Il est très très bien. Il fait bizarrement fait... fait... okay, fait... le mec je suis gras, je suis pas de le, le même. Jour, je suis gras. Salmonteur. Monte un, un peu. Mais Et alors, monte devant. Il n'y a pas devant, de ventre. J'ai au... mal au ventre. Aïe aïe aïe. Monte devant ton monte. Ah non, non. Du coup, un avis honnête. Piste, mais profil c'est pour photos, et d autres. D autres. On doute, on doute, on, doute, on doute. bien. Combien de pourcents de, de chance d'être chargé Il m'a mis genre 15%. Lui, il m'a mis 30%. Lui, je mis 30 oh, moi ouais. je lui ai mis 15. Il n'y a aucune photo avant, frère. après lui. Ah, moi je me base. Non. non. Ah, mais moi je non. faisais pas de dessus je ne me prenais pas en photo. Je ne ouais. faisais pas de réseau social. Ouais, non, Nathie, Ouais Mais s'il devait être chargé, combien de pourcents d'être chargé Tu vois, il y a des physiques Téclat qui sont chargés. On ne peux pas savoir. Mais sinon, ouais, 15. Et moi maintenant Toi je devrais mettre 30. Oui, oui, mais je te vois énorme. Char, ma aussi. Mais c'est pas une question d'énorme, les épaules, est les é. Euh... Ouais. Les ronds aux oreilles. Bah les gars, la vie de ma mère que je suis naturel, d'accord. Et des épaules comme ça, vous pouvez les, les avoir. C'est des, <rire> <C 'est> des <rire> fous. Oui, moi plus des dopés, ils sont fous, ils sont à fond dans le body, dans les compétitions et tout. C'est des malades. <rire> oh, ça regarde, parle que de protocole. Ouais. Allez, allez, allez. 30% même lui, même 30 Bah voilà, je suis musclé. Je vais ça te, te dire ce qui me gêne, c'est quoi C'est qu'il n'y a aucune photo avant de toi, Je t'ai déjà dit. Il n'y a que des après. Il y On dirait qu'il y a les je faisais pas de réseaux sociaux moi j'ai commencé il y a trois ans avant je connais on est les anciens on a commencé il n'y avait rien je vais me tu voulais pas y aller si j'y vais je vais te présenter la petite voiture arthur alors ici déjà tu peux pas te mettre c'est sûr, ah et ici, si, ouais. et là il y a tous les produits de t'as quitté Regarde ce que voilà, as... tout ce que t'as pas. regarde, regarde, ça te fait quoi, voilà. <rire> <rire> tu vas aller chez Mayfraud Regarde comment on est chez TNT, <rire> alors ça c'est pour l'abonné qu'on voit euh, tout, euh, demain Elles sont les barbes, tu as donné. Oui. Voilà, prenez hein, si vous voulez, hein. bon, après, oui. ça ferait un peu moins pour toi euh, un, un plaisir un que tu m'as dit que Les, et les gars, ceux-là, elles sont trop bonnes, elles sont un peu sucrées, donc seulement en masse Elles sont même beaucoup sucrées, mais le goût est incroyable Arthur il nous en a parlé, Arthur en off il fait la promo des produits Bon les gars, on n'a pas fait propre hein, finalement. Ouais, du... beignet frit aux crevettes. Bon, on n'a rien mangé de la journée. Là, des nems. Ah, Et Arthur ah, qui reste propre. Hein. Il fait genre devant nous qui mange propre à l'année. Mais à l'heure ça va mais... envoyer <rire> Ça va envoyer quoi On ne sait pas. On Bon les gars, il est quelle heure là 22h. 22h 22 Bon les gars, il est 22 23h. 23 fatigué. fatigué Mais il trouve encore la force de péter dans un ascenseur. Le bouton montre quoi Ça veut dire moi je suis enfermé avec toi avec ton odeur là. On a un problème. Comment ça Donc, on, va, on va voir si la chambre est bien. C'est le truc, c'est l'envergure de juste moi en fait, 17 mètres carrés. Je vais rentrer dedans, c'est fini, c'est rempli. Moi, les gars, quand j'étais étudiant, je vivais dans 30 mètres carrés. Donc franchement, 17 mètres carrés, ça me vend un palace. Voilà, monsieur, j'aime quand tu bouges. Tu mets la carte oui, monsieur. Oui, euh, deux lits sains. Oh, c'est bien petit. Hein. Enfin, c'est une chambre étudiante. Ah, je te est... jure, c'est ça. Chambre étudiante, ouais. les gars, c'était pareil. Oui, chambre étudiante, c'est ça. C'est bien, c'est frère. C'était pareil, ouais, je pense j'avais fait ça avec oh. Bon, vous. Mais vous comprenez que. Ça vous paye pas. pas, Fitness Fusion. Fitness Fusion, ça paye pas encore assez, les gars. Donc, pour ah, ça, pas, pas, ça, le fait code des... réduction. de réduction. Ah, directement, c'est bon, même. Sinon, il y a aussi les PDF. les. Il y a les coachings, les gars. On a besoin de sous. Attends attends Pimousse. Bon j'ai pas le droit de chier Non mais euh. Il a pas de de oh, Là t'es dans la salle de bain c'est pour ton protocole T'as pr prévu quoi Euh 3 matin midi soir Montrez un peu euh, les gens ils sont abonnés à Bon pour ça C'est après non, non. Ah c'est pas je pense que c'est un. T'as des là les gars la salle de bain Miroir il a pas dégueu hein Bon je crois que pour aujourd'hui on va vous laisser là euh, on finit dans un toilette c'est bien non euh, demain on va sûrement essayer de voir euh, un pote à nous qui habite sur Paris et euh, on, revoit oh là, putain, on, on revoit Arthur aussi. Arthur Gaines. C'était pas prévu Gilles. mais on va, on va faire une petite séance, on filmera pas la séance. On va y aller juste pour kiffer comme ça. Et puis voilà, laisse moi chier, j'en peux plus. À demain. Allez. Et où Il est en dessous, Julie. ou où Une connerie, regarde. Putain. 45 ans. Non, je sais où il est. Il ne veut pas grandir. Il, <rire> il ne veut pas grandir. J'ai entendu. 45 ans. Il ne veut pas grandir. Ah, putain, mais. Ah ouais, non, tu peux, plus, frère. J'y vais pas tout de suite. Ah ouais, non, là, c'est trop. T'es musclé, La Ah, je me suis fait trop mal. Au genou. Ah, mon genou, ça mère. Tu peux de muscu, hein, chouïa, de temps en temps. Ouais, je fais de la muscu, ça boit du Coca-Cola. Coca-Cola, zéro. Voilà. Bon, les gars, on a déposé euh, Arthur euh, il n'y a pas longtemps. Arthur Gaines. On n'a pas trop filmé aujourd'hui avec lui. Euh, on a voulu être tranquille un peu. Très belle rencontre. Ouais, très belle rencontre. Très beau Zizi. Si, ça non plus, on je vous l'a pas très montré. Beau, zizi. Mais en tout cas, si vous voulez voir la séance en entière, elle est sur sa chaîne ouais. euh, YouTube. Donc allez voir, je crois c'est Arthur Gaines, c'est ça, sur YouTube Arthur Gaines et sur Instagram également. Et il est surtout actif sur Instagram mais là ouais. il commence à bien développer sa chaîne Youtube donc les gars c'est le moment de lui donner de la il force. Il fait du contenu de très bonne qualité franchement. <rire> il est meilleur que nous ouais, hein. ouais, très grave. En, en tant que vidéaste, ouais, ouais. il en fait ça bien les gars. Et, tout, euh, et bah, justement là. là il a fait des belles vidéos sur nous donc si vous voulez voir ça, allez-y gros. À qui avez... paraît on est musclé donc allez voir. Ouais, on l'a un Parce petit peu paru, impressionné quand même. 30% de chance chargé 20% ici. Je suis encore plus musclé que toi, hein. c'est pas normal. Boulain, moi je suis ouais. tranquille, personne va me faire chier. Mais tout le monde a des gros doutes sur toi et vous osez me mettre plus de pourcent. Elle est où ton évolution Allez, non hein, parce qu'on dirait némusclé les gars. Je suis némusclé oui <rire> et je vais vous sortir une vidéo transformation hein, parce que là ça va plus. Hein. Ok il y a des trous dans la timeline mais je vous expliquerai tout ça en vidéo. Il s'est tiré une balle dans le cas ah, à l'instant là. <rire> ah, non, mais là t'as pris le scoop. Bah, J'ai la, la vérité c'est pas grave ils vont attendre ça comme ça. J'essaierai de la sortir <rire> en septembre. Tiens tiens tiens. <rire> bon là maintenant on s'en va voir un abonné. Il euh, y a une vidéo qui doit sortir, on en a peut-être parlé déjà dans ce vlog là. C'est pour ça aussi qu'on est sur Paris, euh, on doit aller faire une surprise à un, un abonné croix. qui croit qu'il va passer un week-end en amoureux avec sa copine. Il, il pense vraiment que sa meuf là, elle a loué un jacuzzi, ouais. qu'elle l'a mis dans, dans le salon, comme ça quand il rentre du travail, il va il se, va se va mettre bien, ce soir. il va arriver chez lui, ce sera nous. Deux hommes, <rire> deux hommes musclés tout nus. Voilà, on, on est le 1er avril <rire> les gars. C'est vrai que ça concorde par chance que ce soit le 1er avril en fait. Bah ouais. On n'avait pas prévu que ce soit le, 1er, mois, avril. Mois, le 1er avril. Si moi du 1er avril, au début c'était pas prévu. Oh, hein. J'avais pas calculé. Et c'est leur 4 ans dans 3 jours. Bah, c'est un beau cadeau, deux hommes tout nus comme cadeau, c'est excellent.